Bonjour Alors du coup, ça c'est le jardin qu'on m'a mis à disposition. Je ne suis pas chez moi, mais j'ai au moins le droit de, de jardiner pour le moment. J'ai de la place pour 62 parcelles. On les va guère. Mais... Euh, on va sous, sous la neige. parcelle numéro 13. Puis du coup, il y a les œufs qui poussent un peu partout pour éloigner les, les mulots et les taupes. Mais les choux et les salades, il n'y rien, parce que les, les biches, elles ont tout mangé. Du coup, je veux voir si je trouve un, un céleri sous la neige. sont-elles <laughs> Thank <laughs> you. Le coup coup. une dernière Dès qu'on s'occupe d'une plante culture où il y a des grands intérêts euh, de vendre les semences, ben, il faut pas qu'on parle. Et c'est le cas chez le maïs. Il faut pas que les gens savent trop quelle, quelle diversité qu'il y a et à quel point qu ils sont qui sont menacés. Je vais vite faire dans la serre et puis je suis à bout. Dans une parquette il y a une variété de maïs, entre 10 et 20 plantes, et du coup, j'ai les défaits pour les repiquer dans des pots plus grands en attendant de les planter dehors après. Un peu de réglisse avec. Je l'avais fait contrôler. Si on peut le boire, aussi puis, et puis oui. oui. Mais euh, il fallait descendre plusieurs fois pour le nettoyer. Et, euh, mais ça valait le coup et puis protéger avec un grillage des feuilles qui ne tombent, qui tombent pas dedans ça. c'est euh, tout tordu c'est tout tordu et puis la, la hauteur n'est pas pareil et puis et il puis faut le laver aussi je suis, je suis projeté ça je, si je fais un peu plus de quoi elle mangerait et puis vieille, elle le vieil celle Bon, et puis ici, comment c'est? Ça commence. un peu Ui, jetzt hast du vieles hinten no, ausgelassen. Sorry. Ich hab's doch wort. Maintenant, nous allons râper le fromage. Hmm? Le chat il va ailleurs. Il va ailleurs. <rire> Bien. Dans le feu, oui, il faut attendre jusqu'à ce que ça boue. Wie so? Ähm, am Anfang zu sieben zu sieben vielleicht ja, ein Na, alles gut dreht das mindestens zehn Minuten ähm, ich mache gerade eine Reise und ich bin durch Deutschland gereist und äh, jetzt durch Frankreich und dann habe ich von Martins Hof erfahren und äh, wollte das gerne kennenlernen ja eigentlich bin ich durch Zufall hier gelandet und Jetzt merke ich, dass ich viel lernen kann und einen Menschen kennenlernen kann und eine andere Lebensweise und daraus viel mitnehmen kann. Ja, es ist einfach ein sehr schöner Ort, an dem man gut zur Ruhe kommen kann und an dem man sich zu Hause fühlen darf und eingeladen ist. Und das ist was ganz Besonderes und gleichzeitig lernt man noch viel und deswegen ist das für mich gerade ein sehr wertvoller Ort. Yeah. ok <laughs> what. je me suis engagé dans un dans une association dirigeante en Allemagne pour la diversité des plantes de culture. Et puis, euh, je suis parti tous les ans une fois pour la réunion. Et euh, deux, trois fois, j'ai fait une conférence. Et puis, la dernière conférence, c'était sur euh, justement sur le sujet que je fais là. Et puis, j'ai raconté d'un un étudiant à Berne qui a, qui a fait un travail sur deux ans, il a comparé des maïs, euh, des maïs qui viennent d'ici, des variétés, et puis avec des hybrides. Et puis euh, il y avait un hybride, puis trois variétés, puis il y avait une population à côté qui est issue d'une hybride. Alors, euh, Le hybride était moyen, la population elle était encore un peu derrière les hybrides, mais une, une variété, c'est le vent qui l'a couché, mais l'hybride est resté debout. Mais les autres deux variétés, une, une d'elles, elle a fait autant de rendement comme le hybride, et puis l'autre, elle a fait jusqu'à 170 100, 100, du rendement de l'hybride et puis euh, je leur ai raconté ça et puis je me suis plaint parce que le c'est pas le prof l'examinateur chez Paris il est venu d'ailleurs c'est lui qui a fourni les graines d'hybride et puis il n'était pas content des résultats du coup le travail euh, a fait disparaître et puis lui, euh, il, a, il a quitté l'université, alors c'est dommage, parce qu'il il aurait pu devenir un, un vrai chercheur sur le maïs, mais il n'y a, a plus de, comment dire, il n'y a plus un concours fair play, en fait, euh, c'est les, les semenciers, ils sont dictés, les hybrides, ce sont des variétés à haut rendement, les variétés de pays, c'est les, les semences de base, mais ils ont un, un, un petit rendement. Et ça, c'est un dogma, et ils ne sont pas du tout prêts à l'abandonner. À et en fait, ça, c'est une des raisons pourquoi je continue. Mais c'est difficile, là. Et à partir de cette, cette conférence là je n'ai plus de stagiaires voilà, c'est comme ça je leur ai raconté aussi du problème des, des, des OGM et puis euh, je leur ai raconté ils ont écouté hein, il a dit oh ben c'est pas si difficile que ça mais enfin ils s'étaient pas intéressés il fallait pas qu'on parle non plus les les professeurs là, ils, ils ont même quelques projets pour la diversité de certaines plantes et cultures, mais pas des grandes cultures. C'est des légumes, d'accord, des, des arbres fruitiers, d'accord, mais pas des grandes cultures. Puis celui-là qui, qui avait euh, l'idée, qui avait organisé les premières réunions qui maintenant font partie environ 25 associations, associa des grandes associations, hein, comme Prospectier Rara en Suisse ou Arkenoa de l'Autriche, et puis euh, plusieurs d'Allemagne. Et puis celui-là qui a, qui, a, qui a eu l'idée hein, de se faire un, un réseau, ben, il a perdu aussi lui. son travail à, à la Banque de Gênes et puis ses deux occupations à l'université, il a perdu aussi. Alors, c'est une. Euh, il n'y a rien qu'une mafia, quoi, qui est au pouvoir et. Euh, et c'est grave, quoi. Alors, du coup, du coup. J'espère que. qu'on va plutôt se rendre compte. Et euh, qui en a, qui en a plusieurs, que, qui vont, qui vont, vont s'occuper de la diversité, qui vont s'occuper aussi à maintenir les variétés sans OGM. une pause. Pour des plantes comme le maïs, qui, qui, qui est gourmand. Alors, je pas le choix, je vais chercher dans l'autre jardin de la terre et puis je mélange et puis là, je peux planter dedans. Je crois que pour une année, ça, ça sera suffisant. Mais c'est pas sûr si je peux le garder, le jardin. J'espère toujours, mais le terrain il va être vendu aussi lui, mais pas à moi. <rire> ben oui, les gens qui ils sont, ils sont venus, ils m'ont offert, et puis j'ai accepté. Et puis ils m'ont dit, ben on va vous contacter, et puis ils m'ont jamais contacté. Et du coup là, là j'ai entendu par ailleurs qu'ils vont, qu vont vendre mais à quelqu'un, je sais pas. Ben oui, c'est, je suis étranger, il faut pas oublier. porter toute cette terre là qui était là là où c'est un peu plus élevé et pendant quelques ans il y avait un joli jardin mais les arbres elles ont poussé du coup ça marche plus ici mais la terre elle est toujours bonne Non, non, ce n'est pas, pas un métier à devenir riche. Je trouve que si celui-là de maïs -ce qu'on a planté ce matin, si celui-là il a oui. un, une année, je réussirai. Et puis à, à trouver des gens qui le reproduisent en grande quantité, là ça pourrait devenir rentable. Parce qu'il s'affole de ce maïs. On m'a demandé des tonnes et des tonnes de semences et puis aussi des graines pour consommation pour nos clients en, en, en Hongrie. Mm. <rire> C'est le maïs morada et on peut faire le chicha avec la bière, la bière de maïs. Et j'ai connu d'autres personnes qui ont essayé, ils ont eu les, les mêmes résultats. Il y a toujours des plantes qui restent stériles et peu de plantes qui font des jolis épis. Alors, difficile de, de faire une grande culture avec, ça ne donne pas grand-chose. Et il est aussi plutôt tardif, du coup, ça serait bien si, si la variété s'adapte un peu et puis on n'a pas, on a, on a, on a, on a pas trop une, une, une variété de nos régions ou, ou d'une région qui s'adapte facilement ici qui est ressemblant à ce maïs et qu'on pourrait les croiser sans, sans trop modifier l'aspect de, de cette variété alors, alors il reste l'adaption Semer, récolter, ressemer, récolter, ressemer. Un ami à Berne, il essaye de faire des croisements. Mais. Il n'est pas encore loin non plus. <rire> oui, c'est un travail à longue haleine. Mais le temps, il passe de toute façon. On fait tout, toutes plantes qui sont proches au maïs. Ils ont des graines avec une cocture comme, comme une noix. Sauf le maïs, il a perdu ça. Par contre il fait les épis. Mais les plantes se ressemblent beaucoup au maïs. Et ils peuvent se croiser aussi. Du coup, tu coup, tous ces graines, elles, elles sont parfaitement pour faire des, des bracelets ou des collets, colliers ou des, des, des, des, mus, des instruments de musique. Et celui-là, il y a une variété qui est cultivé au Japon, et eux, ils les mangent et on peut les acheter. Malheureusement, beaucoup de gens pensent se porter ces, ces perles, ça porte malheur parce qu'elles s'appellent aussi l'arme de Job. Mais, euh, je m'en fous, elles <rire> sont trop jolies. Alors le petit bracelet est bientôt fait. Du coup je vais être attaché. C'est trop serré, non Ça y est, tu as fini. Mmh. Bon, alors, du coup, on va dans la morante après. Mmh. J'ai encore un sac que je n'ai pas, pas tamisé, disons que j'ai pas passé sous le vent. Ich muss ständig bremsen. Ja. Ah, bien, oui. Déjà Et je te donne le sac. Merci. Voilà. C'est parfait. Mm -hmm. <laughs> Voilà. il y a mieux como... Avec la chaux pour colmater les petites fissures qui restent. C'est un dessin de du dieu des aztèques de la pluie qui se nomme Tlaloc. Il euh, il tient une plante de maïs dans la main et dans l'autre main il, il porte un, un récipient avec de l'eau dedans et on voit bien qu'il marche sous la pluie. Ben, je suis content si jamais on a envie de la carrément de l'installer avec un, un, un petit lit de foin avec un, un poêle qui chauffe et puis un petit lavabo il y a beaucoup de maisons avec beaucoup de gens à la maison qu'on pourrait installer une personne qui aimerait bien un peu être chez, chez soi ben là-dedans. Autrefois c'était que c'était pensé comme cabane pour se connecter à l'internet parce que c'est proche des voisins et puis il m'avait autorisé de se servir de me servir de sang Bifi. Et là, ça sera tout simplement une... Bah, une cabane de jardin. Hã? Uh -huh. Un mm, show, show, show, show. je gaspille l'eau un petit peu, mais elle n'est pas perdue, elle va pour le rosier devant la maison. Vom d'habitude vom d'habitude Je pense un belle assiette de la ferme Almut und komme aus Dresden in Deutschland. Von dem Hof und von Martins Projekt habe ich über eine Freundin von ihm erfahren, die eine Bekannte von mir ist. Und sie hat damals eine Rundmail geschickt, in, dem, in der sie verschiedene, ja, in der sie von dem Projekt geschrieben hat und erklärt hat, dass Martin ähm, diesen Hof hat und sich immer über Hilfe und Gesellschaft hier, hier freut. Und ich habe sowieso nach, nach einem Projekt. Für meinen Sommer gesucht, weil ich ähm, Anfang des Jahres meinen Bachelor in Landschaftsarchitektur gemacht habe und gerne verschiedene Eindrücke sammeln wollte. Ich habe zuerst an einem, einem Urban Gardening Projekt gearbeitet und habe mich dann mehr mit ökologischer Landwirtschaft und nachhaltigem Leben beschäftigt. Und ja, dann kam diese Mail und ich dachte, das ist auf jeden Fall eine dass das eine gute Möglichkeit wäre, um meinen Sommer zu beenden, bevor ich dann im Oktober mit meinem Studium weiter weitermache. Ja. Ich bin Meta und ich habe von diesem Projekt oder diesem Hof auch über eine Mail erfahren, schon im Frühling, als Martin um Hilfe gebeten hat, hier das Jahr vorzubereiten, alles zu pflanzen. Im Frühling konnte ich aber noch nicht, weil ich nach Beendigung meiner Schule noch ein Jahr gearbeitet habe, um Geld für Reisen zu sparen und wollte aber gerne hier vorbeischauen und Martin hat mir einen Praktikumsplatz für Herbst freigehalten und so bin ich nach meiner ersten Reise nach Polen dann hierher gekommen, um hier mitzulernen und mitzuhelfen, vor allen Dingen die Ernte, um hier möglichst naturnah auch mitzuleben und Natürlich, weil schon aus den Mails ersichtlich war, dass Martin eine sehr interessante und freundliche Person ist, die es sich zu besuchen lohnt. Genau. Ähm, ja, die, der Tag hier beginnt eigentlich immer mehr oder weniger spät. Erstmal mit einem guten Frühstück. Und danach ist die erste Arbeit meist, die Pfirsiche zu lesen, die gerade einfach in Massen reif werden und äh, verarbeitet werden müssen. Und danach geht es dann entweder ans Gießen oder ans Wasser holen aus dem Brunnen natürlich. Ansonsten waren wir, wir haben Ausflüge gemacht mit dem Rad, das gehört natürlich auch immer mal dazu, so ein bisschen die, die Umgebung und das Land kennenzulernen. Dann haben wir Mais gesammelt, wir haben Maispflanzen bestäubt, Tomaten geerntet. Also, ja, so Sachen, die in einem Garten oder in der Landwirtschaft einfach getan werden müssen, die anfallen, wenn Pflanzen wachsen und reif werden. Ja, und ähm, ansonsten braucht einfach alles, was man für sich selbst tut, also Essen kochen oder waschen, Kleidung waschen, ein bisschen mehr Zeit als wenn man zu Hause ist, weil die Arbeitsabläufe andere sind. Man tritt nicht einfach den Wasserhahn auf und hat warmes Wasser, sondern holt das Wasser aus dem Brunnen, macht Feuer, kann dann nachher die Wäsche waschen und deswegen fühlen sich die Tage hier relativ schnell. Nee. <lacht> Ja, also hier ist es wundervoll. Der ganze Hof ist super spannend und alles hängt voller Uhren, alles tickt und takt. <lacht> alles ist ein großer Dschungel oder ein Labyrinth aus Pflanzen. Und ähm, die ähm, Schlafgelegenheiten im Heu sind super gemütlich und ein bisschen anders als gewohnt. Und genau danach habe ich gesucht, eben nicht in der Zivilisation immer alle... Facilitäten nutzen zu müssen, sondern tatsächlich ganz reduziert und trotzdem gemütlich und schön zu leben. Alors du coup, je ça. Et puis, voilà, pollen. Une bonne fécondation, c'est bien si on met le bon moment le pollen sur, le, sur les soies. Ça évite aussi qu'il y ait trop de fécondations qui ne sont pas désirées. Alors du coup on est des fois avec le papier et secouer la panicule un petit peu et puis mettre le pollen sur les soies. La spirale du maïs a fait tomber la plante. Les épis, elles sont encore bonnes. Mais s'il y a une machine qui passe, ben, les maïs qui tombent, ben, la machine ne ramasse plus les épis. C'est pour ça que le, la spirale, elle est considérée comme dangereuse. Autrefois, quand ils ont récolté le maïs à la main, la pyrale n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ce qui a été constaté encore il y a 150 ans. Et puis avec les engrais chimiques, ben, il avait l'occasion de se multiplier. Et puis c'est tellement difficile de les traiter parce que hein, le papillon de la pyrale est très discrète elle pend des œufs. Sur, sur les plantes, très souvent à l'aisselle d'une feuille et, et le petit chenille qui sort il va directement dans, dans, le, dans le tige et s'il y a une fois dedans, chaque pluie toxique ne lui fait rien. Du coup c'est pour ça qu'ils ont créé des maïs qui sont un tout petit peu toxiques justement mais, mais mortellement toxiques pour ces pour chenilles de, de la pyrale. Qui, qui vont mourir tout de suite hein, après être sortis de leurs œufs et du coup si nous on trouve au champ euh, une plante qui, qui, qui a ces signes qu'il que y a des techniques qui se sont bien développées on sait très bien que ça c'est pas une plante euh, OGM. Du coup ça nous donne la possibilité de faire une autofécondation. D'avoir une autopollinisation pour que, que celle qui a sûrement pas une plante croisée et on peut obti, obtenir un épi avec des graines euh, garantissant sans so Et vous ça c'est bon. ein bisschen ausbreiten, nicht alles auf einen Haufen werfen. C'est grave, hein? La sécheresse. C'est du maïs qu'on a goûté. Oui, les bris dans nos poules. Mais si vous vous comparez. Les Maïs. Un hybride et puis une variété. Un hybride et une variété. Je ne sais pas, vous faire visiter quelle partie du jardin Le pichemin. chemin. Ah ben bah on te suit alors On vous suit. Mmh, bien. Jusqu'à va <rire> ouais. Et puis du coup, entre temps, il ben, y a 300 variétés de maïs qui attendent d'être renouvelées parce que dans les instituts ils ne font pas tout. Et puis euh, c'est 24 variétés. que, que j'ai semé ou plutôt que les enfants, je semais avec moi au printemps, avant qu'on ait préparé tout les terrains jusque là-bas. Alors euh, moi je trouve que c'est un patrimoine à conserver de première priorité, parce que pas beaucoup de gens vont faire ça. Euh, les grands semenciers, ils n'ont pas l'intérêt que. Que la, varie, la diversité dans les variétés du maïs elle est énorme et que c'est si facile d'en obtenir des graines pour ne pas les acheter tous les années de nouveau. Alors c'est un peu mon idée de, vu que la Bresse c'est une région euh, où le maïs a une grande tradition alors du coup c ça, ça devrait être pris en main et c'est une grande urgence. Hein en faire ça. Et mon idée, c'est de booster un peu ce, ce projet. Bien Bien <rire> Oui. <Bien>. Oui. <rire> ouais. Et on en fait une huile qui est très coûteuse et très recherchée, une huile alimentaire, une huile de mmh. Et puis si on, alors, si on regarde en dessous, il y a voilà. des aromatiques qui ont poussé d'autres pas. Donc là, effectivement, il y a de la sauge. Un autre cran qui est très, très tardif, qui, mais qui est capable de faire un, deux, trois, jusqu'à cinq épis à la fois, qui est vraiment, qui donne bien. Avec Martin, on a semé les graines, on, on les a vus pousser, enfin, vu, euh... enfin on les a aidés à pousser. <rire> Au printemps, en une journée, nous avons tous semé avec tes enfants. Et puis, avec une stagiaire aussi qui était là. Il fallait beaucoup d'années pour l'adapter qu'il poussait nous, parce qu'au début, il, il a craint nos jours qui sont trop longs, en été. Puis là ça lui arrive des fois, mais c'est rarement, c'est pas une bonne idée de faire trop, trop d'épis sur un nœud. Du coup il y a un probablement mais aussi celui-là va manquer des graines. Du coup ça arrive. Puis là des fois aussi arrive le champ, le charbon qui laisse ses spores. Ensuite on peut se faire. Un poudre pour, pour la peau, c'est extra. La peau tout lisse. On travaille, c'est extra. On va voir si c'est ailleurs. Là il y a un, un maïs pop-corn aux graines tout foncé. Je vais peut-être trouver un petit épi là aussi. Être un pop-corn. Les grains sont aussi noirs, mais le pop-corn, il est, quand il s'éclate, est, il est, il est, Il est tout blanc, blanc, blanc. Et il y en a des qui plantes qui font des épis pointus et des autres qui font des épis plutôt ronds. Mais autrement, la poussée est assez homogène. Ça, il pourrait produire un bon pour prendre. Elle a une... Une très belle soie aussi, qui peut servir de tisane. Les Bressons ont fait des paquets de 100 kg de soie séchée, et puis tout a été transporté dans les laboratoires à, à Lyon, et ils ont fait des Comment dit-on Avec la soie. Et puis ça c'en est un qui n'est pas croisé. Ça c'est un autre qui est croisé. Alors, euh, mais il peut toujours servir comme popcorn celui-là aussi. Mais pour la semence, je préfère celui-là. Voilà. On va voir s'il y en a d'autres. Ça c'est un maïs que les scientifiques de l'INRA m'ont fait cadeau. Il est magnifique. Et là derrière il y a une autre variété de l'INRA. Ces deux variétés étaient parmi les... Euh, variétés variété de. Attends, je dis. Parmi les 10 variétés qui ont été cultivées en 1930 euh, le plus souvent, le croirant taoun et puis là le miette, le millet, la millet finam. Miet ça c'est une façon de le préparer au Ça veut dire que c'est juste une, une bouillie de maïs. Voilà. Alors, le sorgo, c'est un miet qui, qui nous vient depuis l'Afrique, qui fait, qui fait des panicules. Avec des graines de différentes tailles. Celui-là, c'est plutôt des, des, des grosses graines, mais ça vaudrait le coup de semer et de garder surtout les, la multitude de, de variétés qui existent. Sind Sie da drin? Ja, hilft mir doch nochmal besser aufzustellen. Mhm. Ich glaube, das darfst Es ist zwar mir peinlich, mhm. aber. Sollte es nicht sein. Ja, und wie? sélection de la morance s'effectue au champ il faut regarder chaque plante si c'est la même on peut la mettre dans le sac ça c'est autre chose ça c'est 30 éléphants s'appelle puis là les, les roses et puis les tout blancs alors euh, Méta, si tu veux continuer couper tout ce qui est comme ça. Et si tu as des doutes, tu les laisses. Si laisses. tu Et tu Et tu Alors ce qu'on fait maintenant, c'est une sélection pour les graines et puis dans un deuxième passage, on cueille tout le reste. La récolte est minable à cause de la sécheresse. Mais ce qui est bien aussi, les plantes qui sont restées debout, souvent, elles tombent par terre et puis il y en a des pertes énormes. Alors, du coup, je te remplace. ça et ça c'est la même variété. C'est du rouge, c'est du rouge. Alors du coup tu peux travailler là-dessus. Tu viens peut-être un, un petit peu plus proche. Tu prends avec la main une poignée et puis tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Mm -hmm. Ça c'est efficace ça, et puis après encore une fois comme ça, et là on a l'impression qu'il coule plus rien et ça c'est le moment où on met sur le compost, et puis voilà tu vois. Ich habe eine Windmaschine, eine alte. Mhm. Mit einer großen Holzkurbel. Da kann man einen Wind erzeugen. Mhm. Und, und dann habe ich Siebe angepasst, dass es für die Amaranthkörner passt. Und so kann ich den Amaranth ausblasen. Mhm. Schau mal entgegen. Nein, nein. Ce qui est noir, ce sont des graines. Et ce qui est ce qui est une jolie couleur violet, c'est les glumes. Mais malheureusement, les glumes, ils il reste cette couleur-là. Elles vont sécher et puis elles vont, elles vont devenir gris. Elles ne sont plus si jolies que ça. Mais on peut quand même en faire des bonnes choses. On peut remplir des, des oreillers. Me c'est bon. Ah non, c'est bon. ok. un Mais ben voilà, faire une petite pause, on va boire quelque chose. 好的 vale. Voici c'est un autre où vous vous mettez là dans cette table. Ça. Oui, les coprons sont là-bas. Non Alors vous voyez celui-là. Il y en a tellement des qui sont qui sont pas du maïs tout. On va tout mettre pour les mélanges. D'accord, d'accord, ok. Mélanger. Mais là, là il y en a beaucoup qui sont qui sont flétris et qui sont, qui, sont, qui sont jaunes. Ça c'est les bons pour les pour les semences. Présentation, là on est dans l'ancien hôtel du Lion d'Or en fait, qui a été repris par un collectif. Ce collectif euh, œuvre depuis maintenant 2015 avec les habitants. Et c'est comment un petit peu remettre la culture au centre du village avec les habitants. Donc ça va de spectacles jusqu'à, par miracle un peu, la culture d'un jardin. En fait cette histoire de jardin est arrivée grâce à l'idée d'une habitante, elle s'appelle Evelyne. Et elle avait un souvenir de petite fille, c'était de dire, je crois j'étais avec mon grand-père dans les champs de maïs, je me souviens de l'été quand euh, on mangeait des roues, du maïs grillé, et en fait, euh, cette, euh, ce moment, elle voulait le revivre, et puis on se posait la question, mais comment, on a des projets, c'est super, on a un jardin, mais comment ramener la jeunesse ici Et elle disait, mais peut-être qu'on pourrait cultiver du maïs avec les enfants, donc... Euh, moi j'avais jamais cultivé de maïs, l'équipe artistique n'avait jamais cultivé de maïs, donc on s'est dit, ben, euh, bon, ben, pourquoi pas, lâchons. Il euh, y a un terrain, un bout de terrain là dans Simandre. Dans enfin, voilà quoi. Allons-y, des enfants, l'école avec, les, avec lesquelles on était en contact. Voilà, le projet démarre, on commence à se réunir et là, il euh, y a un article dans le journal, euh, le journal de Saône-et-Loire, le JSL. Je crois que Véronique a entendu parler de Martin par, au travers du journal le, local. Et comme elle est très curieuse, de, c'est presque pour moi plus facile de parler de Véronique, je la connais mieux, mais comme elle est tellement curieuse de toutes les personnalités humaines, et euh, bien sûr ça l'a tout de suite intéressée puisque c'était… Donc elle, je crois qu'elle est entrée en contact avec lui et ils ont accroché tous les deux très très vite et il s'est branché sur le projet parce que euh, ben je pense que d'une part ça l'intéressait de travailler avec des enfants et puis ça lui permettait de, de transmettre sa passion. Et Martin est arrivé comme ça dans nos vies en fait c'est un peu ça, c'est des entrées en scène du coup Martin est, est, est arrivé et il est arrivé avec un cadeau énorme il est arrivé un jour, il avait deux stagiaires avec lui il est arrivé avec 26 pots, petits pots de, de, de grains de maïs, de, de semences qu'il nous offrait pour qu'on les, les cultive et puis peut-être qu'on en prend, prenne soin jusqu'au jusqu fait de peut-être les manger et puis jusqu'au fait que ces graines-là vont servir pour la suite. On a établi une correspondance. Alors souvent elle est passée par, par moi parce que je suis un petit peu comme un reporter, c'est-à-dire que toutes les fois qu'on est en atelier avec les enfants, on fait un reportage photo, on est plusieurs, une équipe à faire des photos. Puis moi, je raconte, ben voilà, on a fait ça, ça, ça. Et puis Martin, je lui ai envoyé en me disant, ben voilà, on en est là. Et puis Martin nous répondait. Et donc, il y a eu une correspondance, pratiquement tous les 15 jours, où moi, j'écrivais à Martin, Martin nous répondait. Puis Martin est revenu. Il m'avait dit qu'il viendrait qu'une seule fois. Puis finalement, il est revenu une deuxième fois, l'été, pour voir comment le maïs poussait. Puis finalement, on est allé chez lui, un été, avec un groupe de personnes qui s'occupaient du jardin. Donc des gens d'ici, de ciment, de mais... Aussi bien des parents d'élèves, de, de, d'écoliers, que, aussi, que des, des gens intéressés par le jardin, des jardiniers, il y a beaucoup de jardiniers ici, et puis euh, des agriculteurs aussi, des agriculteurs qui, qui ont des terres ici à ciment depuis le XVIe siècle. Donc des gens qui sont proches de la terre et qui, qui ne sont que le bout d'une chaîne de logique, de technologie, et qui se posent plein de questions aujourd'hui. Donc euh, le projet a permis toutes ces rencontres, et euh, Martin, c'est un cadeau. Voilà. <rire> Je ne sais pas comment dire, euh, puis Martin c'est quelqu'un qui nous amène peut-être à, à voir comme un visionnaire que ce qu'on est en train de faire qui est éphémère aujourd'hui, c'est peut-être c'est très précieux mais on ne s'en rend même pas compte là, mais ça va être très précieux. Ce qu'on a vu assez vite c'est qu'il était assez, euh, euh, assez têtu, il a une mission, voilà. c'est la, la mission... Euh... La mission maïs qui est très forte, alors il n'y a pas que le maïs, on a pu avec lui travailler sur les amarantes, travailler sur quelques autres espèces, mais avec une, une grande une volonté qui nous, a, qui nous a porté aussi pour essayer de porter notre exigence. C'est-à-dire qu'au début c'était juste planter du maïs de façon un peu détendue et sympathique avec des enfants, et petit à petit c'est devenu un projet euh, euh, un projet très précis où on, euh, sur, les, sur les semences, sur la manière de les, de les entretenir, de les, de les récolter, de les, de les planter, de les, de les trier. Et quand il s'est agi de faire le second jardin, euh, Martin était là avec sa volonté pour, euh, pour faire avancer à nouveau toute cette démarche et puis euh, recommencer un petit peu euh, la recherche qu'on avait commencé la première année. Donc, euh, très doux. Très, très paisible, très tranquille, mais une volonté d'acier derrière tout ça. Pour moi, c'est un, un, un personnage venu d'ailleurs. C'est un être étrange, comme on en rencontre, je pense, très très très rarement. C'est un être précieux. C'est un monsieur plein de vie, qui a énormément d'expérience, c'est incroyable. Moi qui suis jeune, même passionné de nature, euh, on est toujours limité, euh, on manque toujours d'expérience. Et des personnes comme ça, c'est assez, assez fabuleux euh, de rencontrer des personnes comme ça qui puissent euh, nous transmettre tout leur savoir. Et puis, il y a eu un moment donné de rencontre, l'été, où le groupe, on s'invitait dans les jardins les uns des autres. Et Martin nous a dit, si vous voulez, vous venez chez moi. Donc, on s'est retrouvé une vingtaine à aller jusqu'à Vincennes, jusqu'à chez lui. On ne connaissait pas, on a fait du co-voiturage. Chacun arrive donc chez Martin. L'idée, c'est de regarder le jardin et puis après, de, de partager un repas. Comme Ça va se passer ce soir. Et là, donc, on arrive, on avait pris un peu de temps et euh, en fait, on va arriver. On, on avait travaillé le jardin avant ici à Simondre. Et on arrive là-bas, c'est juste un peu la tombée de la nuit. Quoi. et Quand on arrive là-bas à Vincennes, en fait, on, on rentre dans... Dans, dans le jardin, et là il y a, comment dire, comme une sorte de jardin merveilleux où il y a plein, plein, plein de végétation, et il y a un tout petit chemin comme ça, et on va se retrouver à suivre ce petit chemin comme si on était tout petit en fait, un peu comme des enfants, et à un moment donné on était un peu décalés les uns les autres, il y en a qui ont commencé à visiter, puis moi je suis arrivée un peu plus tard, et moi la première vision que j'ai eue de sa maison, c'est que je suis arrivée au milieu de la végétation, et là j'ai vu une, une, une maison éclairé le soir avec en terrasse euh, une table avec plein d'assiettes posées autour comme ça et éclairé mais vraiment d'une manière magique avec de toutes petites bougies. Puis j'avais l'impression d'être dans un conte de fées en fait, j'avais l'impression de rentrer dans un, un conte de fées. Donc on s'approche de la maison, <rire> je me dis mais on est où en fait C'était comme une ancienne masure, il y a le côté un peu euh, voilà ancienne masure et après, les gens étaient déjà dedans, ils disaient « mais viens voir, Véro, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» Et on rentre dans cette cuisine, et là, je, je, là, je dis « mais je suis vraiment dans un groupe de fées, parce que là, je suis à un endroit où le temps s'est arrêté, et le temps n'arrête pas de marcher. » Parce que le temps s'arrête, parce qu'on a l'impression qu'on est peut-être début du 19e, je ne sais pas comment dire. Il y a des cuisines, il y a la, il y a, il y a la pierre d'évier, il, il y a les anciens robinets, il y a les anciens porte-savons, il y, a, il y a des planches suspendues, mais surtout, il y a plein de, de, de pendules qui sont en train de se balancer et de fonctionner. Et, et en même temps, on pourrait se dire, mais c'est assourdissant en fait, d'entendre le temps passer, mais en même temps, je ne sais pas, il y a une sorte de musicalité euh, là-dedans, et voilà. Et là, je, moi, j'ai connu comme une enfant, je dis, mais on est où Et puis, il nous parle, et puis après, il va nous emmener dans une autre grange, où là, dans la grange, on monte à l'échelle, et là, il avait fait une petite installation d'une exposition de maïs. Et on se retrouve dans le foin, il avait mis plein de livres, il nous avait amené dans l'univers du maïs, comme ça. Et puis, il avait mis en place une grande horloge, c'était un peu son clocher, son clocher de, de sa maison. Et là, en bois, avec des bidons de lait qui, qui, qui montent, qui descendent. Et, et là, pareil, on est en face d'une sorte de génie bricoleur, mais en même temps... Quelqu'un qui requestionne le temps, on était hors du temps ce, ce, ce soir là ça nous a tous touchés et, et j'avais l'impression de rencontrer euh... Oui, c'est pour ça, c'est une autre planète. C'est une autre planète Et c'est notre planète C'est un monde à part. C'est vraiment un Alors d'abord nous sommes arrivés en voiture et on est passé trois fois devant sa maison sans la voir. Et il y avait une autre maison qui avait l'air très nette, très propre sur le côté. Et on se disait, ce n'est pas possible que ce soit la maison de Martin. Donc on a fait plusieurs, mais vraiment plusieurs fois, demi-tour. Et puis à un moment, oh il y a un toit dans les arbres. Donc on, on s'est dit, c'est sûr, c'est là. Donc on est entré. Et là, on, a, on arrive dans un... Je ne parle pas beaucoup de Martin, mais si, à travers son lieu. Dans un, un labyrinthe de végétation... Comme euh, Moi, j'ai déjà beaucoup visité de jardins, j'aime beaucoup ça, mais là, comme je n'en avais jamais vu, c'est un, un total désordre végétal, mais euh, euh, humanisé, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas la nature qui a le dessus, c'est Martin qui organise tout, mais dans un désordre tellement... Euh, tellement étonnant, tellement... Voilà, pour moi, c'est un paradis, cet endroit-là. Et ensuite, on est allé, euh, on est arrivé jusqu'à sa maison. Et là, l'étonnement est encore plus grand, forcément. Parce que, moi, d'une part, en même temps, ça me rappelle chez mes grands-parents, parce que ça a quelque chose de tellement... qui date tellement du, du début du XXe siècle, voire même d'avant, en fait. Avec... Euh, je dirais encore moins de confort, bien sûr, que chez mes grands-parents. Pourtant, c'était quand même déjà quelque chose. Et c'était normal à cette époque-là. Et, et chez lui, en plus, totalement disparate, avec euh, euh, des, des objets tellement hétéroclites, tellement un monde un d'elfes monde et de... Je ne sais pas, c'est un... Voilà, c'est un personnage très, très étonnant. Alors Chez Martin c'est assez incroyable, c'est euh, la vie au milieu de la forêt, mais la forêt un peu organisée quand même, euh, c'est ce qu'on peut voir euh, actuellement, les systèmes euh, permacole euh, où la ferme est au sein d'un écosystème, et, euh, et lui voilà, il a créé son écosystème tout autour de sa maison. Euh, c'était assez fabuleux. Quoi. À chaque détour de, de chemin, on croise des nouvelles variétés, des nouvelles plantes, des choses inconnues. Et, euh, et voilà, c'est son petit chez lui. Et on tend la main et on cueille quelque chose à manger l'été, au printemps et même à l'automne. Enfin, c'est assez magique. C'est un lieu euh, qui fait un peu mystique, du coup. En fait, sa maison est comme euh, l'intérieur de sa maison, comme l'extérieur. C'est un dédale, un labyrinthe. De, de choses étranges, moi je ne l'ai vu qu'une fois, donc je ne me souviens plus exactement, mais on va d'étonnement en étonnement, et en même temps je me dis je ne, je, je ne pourrais pas vivre dans un lieu comme ça, c'est presque oppressant en fait, mais euh, oui je ne peux pas dire autre chose, un monde merveilleux, un monde de magiciens. De, on, on s'attend à... À voir apparaître des, des, des génies, des sortir des, des marmites, je ne sais pas, c'est, voilà, c'est très poétique, un monde très poétique. Et je pense que c'est quelqu'un de très très poétique, Martin. Et puis euh, Martin, euh, voilà, c'est aussi la, le formateur, on voit passer, euh, on a vu passer quelques unes de ces, euh, quelques-unes plutôt, moi j'ai vu passer plutôt des, des jeunes femmes, passionnées aussi, qui venaient euh, étudier euh, comment, on, euh, je ne enfin, sais pas très bien exactement comment se passe l'enseignement, comment se passe la, la culture du jardin, l'entretien des maïs, les... mais euh, sans le connaître, on a compris que c'était quelqu'un d'important. Voilà. Les stagiaires, ouais, on est surpris, euh, parce que c'est souvent des gens euh, bah, qui font des études assez poussées, et on a l'impression qu'ils ont, ils ont envie de se ressourcer chez Martin. Donc ces gens euh, qui ont sûrement tout le confort, euh, tout un tas de choses, euh, on va dire, euh, du monde moderne. Quand ils arrivent chez Martin, il n'y a pas de télé, euh, il y a à peine l'électricité, c'est une autre vie. Et je pense que les gens ont besoin de ça aussi, ça fait une coupure et, et ça permet de se remettre les pieds sur terre. Et bon, les gens ont, enfin, qui font le, le stage chez lui n'ont pas l'air malheureux, hein. au contraire, hein. <rire> c'est vrai que c'est intéressant. On comprend que ça travaille dur, qu'il y a un rythme du matin jusqu'au soir assez, assez dense. On comprend que les stagiaires vivent dans des conditions qui sont les mêmes que celles de, que celles de Martin, mais on a pu voir l'espace dans lequel ils vivent, qui est, qui est un espace plein d'un charme fou en fait c'est un grenier avec du foin et puis il euh, y a des coins où il y a euh, où il des, des couches et puis euh, les mêmes euh, toilettes sèches le euh, une certaine absence de fenêtres par endroit une très grande simplicité ben alors par contre une, un lien avec la nature euh, qui a l'air euh, très très profond et les stagiaires qu'on a rencontrés, euh, elles étaient investies euh, on le sentait en profondeur dans avec une certaine euh, c'est euh, ça n'a pas l'air facile parce qu'apparemment il y a du travail et que Martin est exigeant, mais ça a l'air d'être une expérience qui vaut le détour. Alors, il faudra peut-être qu'on devienne stagiaire euh, une de ces années pour comprendre, hein, pour comprendre ce qu'ils font. On est en pleine période de, de mouvance, de collectif, de gens qui s'éveillent en fait, à autre chose, et c'est comment Par des, je sais pas, des initiatives, et puis surtout, je crois beaucoup à la magie de la vie. En fait, c'est bien foutu la vie. Quand il euh, y, y a des gens qui, qui ont des envies et qu'elles sont, elles sont justes, je pense que les, les, les gens arrivent dans, dans, dans les projets. Voilà, et, et Martin en fait partie. Martin, il, il, je ne sais pas comment c'est une autre planète. Ça vous parle, ça J'ai une, une sympathie euh, pour un homme euh, qui vient du merveilleux, en fait. Pour moi, c'est un... Il vient d'ailleurs. Voilà. Lui, c'est... Ce moment, en fait, où on nous a invités, c'était un moment qui était fort pour lui, parce que c'était un moment où il se posait pas mal de questions sur la transmission, sur qu'est-ce qu'il pouvait faire passer, et puis en même temps... Il s'interrogeait énormément sur la, la terre, comment la cultiver, il avait eu des déceptions. Et du coup, il avait, il, il, en fait, il s'était remis à, à, à réparer ses horloges. Donc, c'était une sorte de passe-temps de temps. Mais je ne sais pas ce qu'il cherche là-dedans. Tout à l'heure, je suis allée le chercher, là, juste avant. Et, et pareil, je me retrouve à marcher sur les... Il avait fait un chemin. Il est intéressant parce que toutes les fois, il dit « ben voilà, je fais du chemin ». Et du coup, j'ai remarché encore sur ses marges, j'ai vu ses poules, j'ai vu son entrée son éclairage d'entrée, il m'a montré euh, son horloge qu'il venait de réparer, il m'a montré son petit jardin d'hiver, il avait rentré toutes ses plantes, il m'a offert une tisane, euh, et il m'a parlé de son chat qui était mort, qu'il était triste, et en même temps il m'a dit je suis contente parce que j'ai tout préparé pour ce soir. Ouais. Je sais pas comment vous parler. plus que ça. Yeah <laughs> <rire> Ça va Oui, et toi Oui, bien. Ouais. Cool. Allez, on, on, va, au, on va au, au ping-pong. C'est pas de ordi aujourd'hui pas d'ordi Non, non, non, non.